cette émission de face à face en ce nouveau numéro et nous vous saluons de partout où vous nous suivez quel que soit le pays sachez qu'avec Asbi, nous arrivons jusque dans vos maisons alors aujourd'hui nous sommes très heureux de recevoir un homme des dieux que nous avons tous aimé qui nous a chanté job je sais que mon rédempteur est vivant et au dernier jour il se lèvera sur la terre c'est l'homme que vous connaissez bien le pasteur Ézéchiel Moutoudi qui nous vient à partir de Bukavu et aujourd'hui nous avons le réel plaisir de l'avoir dans nos instances à qui nous disons bienvenue sur ce plateau. Bonjour pasteur. Bonjour mon ami, merci. Comment allez-vous Bien pourtant sous l'ombre de la grâce du Seigneur. Aïe, ça ce sont les paroles d'un nom de Dieu. Nous sommes très heureux de vous recevoir à Lubumbashi. C'est la première fois d'être ici dans la ville de Lubumbashi Non, non, ce n'est pas la première fois, c'est la troisième fois de venir à Lubumbashi. Aïe, aïe, Lubumbashi est réellement béni. Alors, euh, j'espère que de là que vous êtes, vous avez un témoignage lié par rapport à ces chants. Eh bien, la chanson que vous avez toujours écoutée, voici l'homme de Dieu qui l'a chantée. Révérend Pasteur, une très belle question pour vous. Ça a commencé depuis quand? La musique. Cette carrière musicale. Euh, vers les années 2000. Là. Vers les années 2000. Oui. Donc là, c'est déjà 21 ans de carrière. Là, vous savez compter. Alors, ah oui, si vous voulez 21 ans, c'est que ce 21 ans. 21 ans de carrière. Alors, quels sont les témoignages trop forts qui ont accompagné votre ministère de chant D'abord. Personnellement, je suis le premier à bénéficier de ce ministère de chant. Ça a été mon soutien tout okay. au long de la marche chrétienne. Et au moment difficile, avec la guitare, le message du Frère Vaname et la Bible, le Seigneur donne une inspiration et ça vous aide à tenir. Et voilà, c'est ce que je peux dire. Hein. Ça m'a aidé à traverser des situations difficiles. Sincèrement euh, derrière euh, la plupart de mes inspirations, il y a une histoire. Toujours une histoire. Une oui. histoire d'une épreuve traversée. Ok, laquelle accompagne ces chants, je sais. Euh, Quelle histoire accompagne et derrière les chants, ce titre un grand témoignage, euh, le Seigneur nous a accordé de trouver un travail, okay. de trouver faveur auprès des de, de bien-aimés dans le Seigneur, qui nous ont aidés à trouver euh, un travail pour prendre soin de, de oui, la famille, et être l'homme que nous sommes devenus aujourd'hui. Donc quand je la chante, cela me plonge un peu dans les émotions. Je suis moi-même très aimé. <rire> je profite de cette occasion pour partager un témoignage avec vos pasteurs. Quand j'ai échoué le deuxième graduat, quand j'étais en train d'étudier, toute même ma famille m'a jeté. Alors un jour j'ai chanté ces chants et j'étais tout en pleurs. Et ça m'a fait quelque chose. Et pour ça, il fallait que je vous le dise, que Dieu vous bénisse richement. Amen, amen. <rire> Bien, alors, pendant votre ministère, quels sont les pays, les villes dans lesquelles vous êtes produit en tant que musicien. Non, en tant que musicien, euh, je n'ai jusque-là fait euh, produit en termes de concerts. Oui, concerts. Non, jusque-là, officiellement, musique. un seul concert okay. que nous avons pu euh, produire ou être produit, c'est okay. dans la ville de Moujimaï, euh, un certain... Donc euh, en 2018. En 2018. 2018. Ok, à part Mboujimaï, les autres invitations que vous avez, vous êtes allé dans quelle ville, dans euh, quel pays aussi Dans les, euh, les pays limitrophes. Euh, ouais. Kigali, donc le Rwanda. Okay. Euh, Brazzaville. Okay. Kinshasa. Donc, Kinshasa euh, aussi. Donc pour ne citer que, que, que cela, ce sont ah, les pays oui. que nous avons pu avoir à la grâce d'aller édifier les enfants de Dieu avec euh, notre voix qui n'est pas si mélodieuse. Mais, <rire> mais et, et nous sentons qu'il y a l'onction, qu'il y a Dieu derrière. Euh, par moment, euh, c'est une question que vous ne me posez pas, mais je me, okay. je, il y a une sœur qui m'a posé la question, elle me dit, ça vous fait quoi quand mm. les gens apprécient vos cantiques? J'ai pu lui dire, non, sœur maman, c'est une sœur maman. Ouais. Je lui ai dit, bon, je ne trouve rien de spécial dans ce que je fais, sinon que d'avoir répété quelque chose que Frère Panama a dit. Amen et que cela a aidé un cœur. Okay. Mais sinon, personnellement, je, je me réjouis des chansons que je chante okay. quand je vois les gens se réjouir avec. Okay. C'est là que je me dis, oh, wow, c'est aussi intéressant. Ça, ça, ça, vous vous étonnez vous-même Je m'étonne. Voilà. <rire> D'accord, nous sommes très heureux. Et j'aimerais que vous posiez une question par rapport... Euh, que nous, les gens que nous appelons vieux, les gens qui se sont produits très bien avant, vers les années 90, les pasteurs, l'IFOCO, Kouété, euh, les Nata-Epengue, les Sylvain là Y a-t-il des chants des artistes parmi ceux-là qui ont pu vous marquer? Oui, ça c'est une bonne question. Okay. Mais il y a plusieurs chansons. Okay. Euh, J'en citerai deux. Okay. Euh, la chanson euh, des pasteurs, euh, l'IFOCO du Ciel, Nakoyemba ah nako et longa kokumisa yesu. Nakoyemba et longa kokumisa. Baka ke sambo, talabaka keoyo. Écoute ah. à tout, n'a l'icône à Ngana di mon abey. Nana kubangate. Très joli à kaké la pasteur. Alors, Alors bon, on sent, on sent, Cette chanson-là, oui. c'est le premier signe euh, du message du temps de la fin que je puis capter. Ok. Je n'avais que 14 ans, euh, j'ai écrit les messages, je pense j'avais déjà mon diplôme d'État, 18-19 ans, je ne sais plus, très bien me situer. Mais à 14 ans, j'ai eu à écouter euh, cette chanson-là, une belle-sœur l'avait amenée, un frère lui avait donné ça à la cassette. Ça chantait avec beaucoup d'onction. Bon, j'ai dit que c'est l'onction, maintenant je ne comprenais pas, mais il y avait beaucoup d'attraction. Okay. Donc, euh, mais ça, ça m'attirait beaucoup. Je mets ça sans plutôt comprendre de quoi il s'agissait, Waka, kesambo et tout ça. Mm. Ça m'est passé, mais je sentais seulement la présence de Dieu. Okay. Et euh, plus tard, quand nous avons rencontré les dieux de, de Branham, nous avons on, on, on, on, on pouvait maintenant se souvenir. Des ah, chants que vous avez chantés à l'époque. Je peux dire en quelque sorte, c'était Dieu qui nous appelait déjà. Amen. Au travers de cela. Okay. Et la deuxième chanson, je citerai la chanson de, de, de Pasteur Sylvain à, quoi Sylvain, la temple. à la temple. Euh, Si c'était à refaire. Si c'était à refaire. J'aime beaucoup. Wow. Mais Donc, euh, euh, je, je peux l'écouter, réécouter. Okay. Donc euh, je ne me fatigue pas d'écouter. Je trouve que mmh. c'était une inspiration très bien dosée, très bien équilibrée. Si c'était à refaire. La meilleure chose à faire, c'est de choisir le Seigneur Jésus-Christ. Toujours. Là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, pasteur, dans la nouvelle génération que nous avons aujourd'hui, il y a Miracle, Béni-Référence, hmm. Isaac Boukassa, Neville, Canono, Tonde, Lévi, Bouchiri et tant d'autres. Y a-t-il un parmi tous ces jeunes qui, qui, qui fait battre votre cœur tout aussi fort que le pasteur Liffé? Non, bon, tous, je, je les aime. Vous les aimez. Je, je suis fier d'eux. Et non pas seulement de ce qu'ils font comme musique, mais la vie qui est cachée derrière euh, ce qu'ils font. Euh, du moins pour certains temps que j'ai pu approcher de près. Et Quand vous approchez une, deux, trois d'entre eux, euh, vous comprenez la vie derrière le travail qu'ils sont en train de faire. Et je suis frappé d'admiration. Euh, je suis frappé d'admiration de jeunes gens. Consacrer, abandonner au Seigneur et euh, entrer dans la parole de Dieu. Amen. Et sens. ça, ça mérite que les anciens, que les aînés leur donnent la confiance. Amen. Donne la confiance. Je les aime tous. <rire> Je les aime tous et sincèrement, c'est du fond du cœur. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Alors, nous ne pourrons nous séparer sans que nous puissions goûter encore à ce message de Je sais qui a su bénir nos âmes, vous permettez Oui, mais avant, avant de chanter, oui. j'aimerais euh, profiter de l'occasion pour faire une dédicace spéciale oui. euh, et souhaiter mes condoléances à mon ami, le révérend pasteur euh, Alain Mofanga, qui a perdu son épouse, la sœur Gracia, euh, c'est une précieuse sœur, qui, qui a chanté avec moi dans mon album, le premier album de Je dans la chanson, je vais être un agneau, euh, shalom, cette voix féminine-là, nous ne l'écouterons plus sinon quand nous allons nous retrouver dans la gloire. Donc euh, là où tu es, mon ami, Alain Mouvanga, euh, sois fortifié, que Dieu te bénisse. Ce n'est que nos revoir, nous allons nous retrouver de l'autre côté, un rideau du temps, sous l'autel de Dieu, dans de temps. Et je sais, mon est vivant. Je tiendrai cette espérance jusqu'à mon dernier soupir. Mon rédenté est vivant. Au bout de mes efforts, j'aurai la récompense. Nul consomme. Mon vœu, ma prière, demeurer dans ta présence. Marcher suivant les traces nous, des passants sanglantés. Surmonter mes, mes faiblesses, vivant l'eau du rocher. La parole est révélée oh. au oh, C'est ça l'eau du rocher. Qui a soumis ma soeur, moi je sais, je sais, je sais mon rédempteur est vivant, je tiendrai cette espérance jusqu'à mon dernier sourire, mon rédempteur est Vous m'enterrez n'importe où, je sais, je le verrai. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je laisse sens sens dans mon cœur, je ne le sens, sens partout, partout dans mon âme. Il est vivant. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Même si vous enterrez la Sainte Grâce à n'importe où. Je sais que le Rédempteur est vivant et avec le baptême du Saint-Esprit, il avait déjà reçu le pouvoir de pouvoir se ressusciter elle-même. Amen. Amen. Et que mon frère Alémou Banda soit consolé, toute la famille. Nous ouais. sommes ensemble. Shalom et que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est sur ces belles paroles du pasteur Ézéchiel Moutoudi que nous nous séparons et nous vous disons à la prochaine et que Dieu vous bénisse. Comme Asbillé dit, vous faire connaître et notre patient.